Alors aujourd'hui je vais vous parler de la vraie nouveauté, enfin ce qui est pour moi la nouveauté la plus intéressante de VRS5 à savoir la fonction qui s'appelle le Light Mix et qui va permettre de modifier les lumières indépendamment les unes des autres même une fois que le rendu est terminé, c'est à dire que vous avez fait votre rendu, vous voulez éteindre les lumières du plafonnier, les spots du plafond vous pouvez le faire, pas besoin de refaire un rendu, c'est hyper souple et c'est euh, à mon sens la vraie nouveauté la plus pratique de VRS5 donc avant de vous montrer ça, je tiens à remercier les premières personnes qui m'ont soutenu et qui commencent à me soutenir sur Tipeee. Donc je ne vais pas les citer, mais je vous remercie euh, pour, pour votre soutien et ça m'encourage donc à continuer vraiment le, la, la création de tutos et de vidéos. Sur ce, je commence. Donc pour euh, comment fonctionne le Light Mix, donc je vais vous montrer comment ça se paramètre et ce que ça peut apporter en termes de souplesse de travail. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc on y va tout de suite. Voilà une scène SketchUp que, que j'ai réalisé il y a quelques semaines et donc j'ai fait un rendu euh, pareil il y a un petit moment et là j'ai refait un rendu en mode parce que je l'avais réalisé avec vre 4 j'ai refait un rendu en mode brouillon avec euh, avec vre 5 donc euh, bon le brouillon est quand même propre donc quand j'ouvre j'obtiens ça et même plutôt propre j'ai une scène de jour euh, dans laquelle on peut voir un environnement de serrage hdri en fait, avec des lumières internes, des lumières intérieures, à savoir sous les éléments hauts de cuisine, j'ai deux lumières et j'ai des espèces de petites suspensions ici qui sont allumées. Ces lumières-là, si je veux les modifier, je vois qu'il y en a une qui fait une ombre vraiment pas belle là, j'ai pas envie de refaire mon rendu, c'est possible de modifier tout ça, d'éteindre celle-ci, de les changer de couleur, d'intensité, etc., les unes par rapport aux autres. Alors comment ça se passe il faut d'abord, dans un premier temps, aller dans l'Asset Editor, ici, et dans ce picto, ici, qui ressemble à, à, des, à des calques superposés, faire un clic gauche ou droit, en fonction, de si vous avez déjà quelque chose ou pas dans cette fenêtre, et aller choisir, dans la liste qui vous est proposée, le Light Mix. Il apparaît, donc, ici, dans la liste. Là, je laisse tout par défaut, c'est tout. Donc, je fais ça avant le rendu, évidemment. Je fais ça avant le rendu. Une fois que j'ai fait ça, je peux lancer mon rendu, et j'aurai accès au Light Mix. Si j'oublie de le faire avant le rendu, malheureusement, il faudra refaire le rendu. Donc, j'ouvre la fenêtre sur le côté. Alors, CTRL L, ou alors je tire simplement la petite partie là, hop, comme ça. Et j'ouvre la partie qui est ici. On voit que je retrouve ce dont je vous ai parlé dans la vidéo juste avant, c'est-à-dire l'exposition, les effets de caméra, etc., etc. Et je vais sauvegarder mon rendu comme ça, pour faire le comparatif à vrai avec les effets du lightning Donc, je, je le sauvegarde. Hein. Je vais le mettre dans un dossier sur le bureau qui s'appelle test de rendu, en format JPEG, et je l'appelle... Jour Rendu de jour. Parce que je vais essayer de faire un rendu de nuit sans avoir à refaire le rendu. Donc je vois que j'ai accès à Source Light Mix et en dessous j'ai toutes mes lumières qui sont listées une à une. Donc je retrouve les Mesh Light qui sont sous les éléments de cuisine. Donc si je décoche ici ils s'éteignent. J'ai mes sphères Light qui sont là, dans les suspensions, sphères, j'en ai trois. Je les ai éteintes. J'ai ce truc là qu'on voit ici qui n'est pas très beau au-dessus parce que ça fait une lumière, c'est la Omni-Light. Donc elle, je vais pas la remettre parce qu'elle me dérange. Vous voyez, je l'éteins, ça éteint tout, ça enlève les ombres, ça enlève les ça enlève tout. Euh, J'ai le environnement, là, je n'avais rien mis dans l'environnement. Self-illumination, il n'y a rien du tout. Fenêtre, fenêtre c'est juste une petite lumière, vous voyez, qu'on voit ici en rouge, là, dehors. J'ai mis un plein Light qui va m'aider et qui m'aide, en fait, à éclairer l'intérieur, à faire rentrer la lumière de l'extérieur qui rentrait pas assez à l'intérieur. Donc on fait souvent ça hein, pour tricher un petit peu. J'ai mis un rectangle light en fait qui est là et je l'ai nommé, dans, dans mes lumières verrées, c'est-à-dire ici, je l'ai nommé euh, fenêtre. Et on le retrouve ici, fenêtre. Je peux l'éteindre. Je peux éteindre aussi le dome light, c'est-à-dire l'extérieur. Et la seule lumière qui reste, et bien elle s'appelle reste Et en fait, ça correspond à l'environnement, c'est-à-dire la map qui est ici dans engrenage, environnement, background, ici il se trouve que moi c'est juste une espèce de ciel qui fait de la lumière de base vous en avez un vous n'avez pas le paramétré donc si je décoche ça je retire la lumière globale donc j'ai tout éteint mon rendu est noir et si je viens m'amuser à recocher par exemple les lumières sous les éléments ici voilà j'ai un interrupteur et je peux ouvrir ça je peux modifier l'intensité je peux les mettre je sais pas à 5 avec là est beaucoup plus fort. alors on voit que c'est peut-être un peu trop fort donc je vais peut-être me contenter de mettre 3 3 et 3 sur les deux ou 2 et 2 voir je peux modifier leur couleur si je clique sur le blanc là, et je veux le passer en rouge et eh ben je peux le faire alors aucun intérêt là hein. je vais peut-être plutôt juste jaunir un petit peu faire une lumière plus chaude comme ça pareil pour l'autre euh, pour euh... ah j'ai cliqué par une sur reset ce qui m'a tout remis donc hop je décoche all je décoche celle ci ref... je refais ce que j'étais en train de faire hein. de, de... je modifie leur couleur hop vous voyez que ça a mémorisé les essais de couleurs que j'ai fait les sphères, c'est-à-dire les suspensions, ici, je les allume aussi, et je vais peut-être les passer également dans une couleur un peu plus chaude. Je les mets en jaune. Et je vais les passer à 3 en intensité, histoire que ça éclaire un peu plus. Voilà. Le Dome Light, alors lui, c'est un Dome Light de jour, pour le coup. Donc je vais continuer de l'utiliser, mais au lieu de qu'il soit 1, je vais le mettre à 0,0 quelque chose, 0,01 par exemple. Voilà. C'est-à-dire que là, on le distingue beaucoup moins. Mais ça peut être crédible pour un rendu de nuit. Euh, le truc fenêtre, c'est-à-dire le plain light, hop, qui éclaire aussi beaucoup. Je vais peut-être le descendre à 0,5. Et puis, euh, et puis changer un peu sa couleur pour une couleur peut-être plus nocturne. Un truc un hein, bleu, un peu violet, quelque chose comme ça. Donc ça va être léger. Omni light, j'ai dit que je ne la voulais pas parce qu'elle faisait vraiment pas très, belle, pas très belle ici. Et je vais réactiver reste. Peut-être, alors ça reste, c'est la lumière globale, on va dire. Comme si la lumière intérieure était allumée, puis je vais peut-être descendre un petit peu son intensité, voilà, puis la jaunir aussi peut-être un petit poil, voilà. Et on va dire que j'ai mon rendu de nuit, auquel je peux toujours venir euh, ajouter des effets, euh, des effets de, de, de, de, de, de caméra, dont je vous ai parlé aussi dans la précédente vidéo. Donc j'ai mon light mix qui est fait en version de nuit, on va dire, donc je vais sauvegarder cette image là, dans le même répertoire que la première, sauf que je vais l'appeler nuit. Entrée. Et maintenant, je vais comparer les deux. J'ai pas refait de rendu, j'ai juste joué avec le light mix. Donc, ça, c'est mon image de jour avec les lumières intérieures allumées. Et ça, c'est mon image de nuit. C'est plutôt crédible. Il n'y a plus l'ombre qui rentre. C'est très léger. Enfin, bref, il y a vraiment de quoi faire sans avoir à refaire un rendu. Je peux passer vraiment avec des luminosités, une teinte très différente. Je pourrais sauvegarder ce rendu de nuit, c'est-à-dire ce preset de nuit ici, en faisant save. Et en ayant le mettre ici, je dirais tiens, c'est mon preset de nuit pour cette scène-là, hein. marcherait que pour ce projet. Et euh, là, je vais faire un reset, c'est-à-dire que je remets tout de base. Et je vais enlever juste les lumières intérieures. Donc, toutes les lumières intérieures, je l'ai... Alors là, faut attendre qu'ils s'active un peu. Alors, pas le Dome Light, mais le Omni Light, voilà. Et je vais jouer un petit peu avec l'exposition ici, pour euh, bah, hop, augmenter la lumière, mais sans avoir allumé les... Là, mes lampes ne sont pas allumées ici, hein. théoriquement. à vérifier. Non, elles sont pas allumées, alors il y a une espèce d'effet lumineux, mais c'est trompeur. Il hein, n'y a pas, c'est pas allumé. Si j'allume, ça fait ça. Voilà, il n'y a, a pas de doute. Donc j'éteins et j'ai un rendu, un troisième type de rendu, on va dire que je vais sauvegarder. Et cette fois, c'est mon rendu de jour, mais dans une version 2, une version où il n'y a pas de lumière intérieure d'allumer Version 2, hop, je vais le comparer aussi avec l'autre. Et ça me permet comme ça de faire plusieurs versions, d'envoyer plusieurs versions à mon client ou de les garder pour moi pour mes projets. Là, les lumières intérieures sont éteintes. On le voit bien ici. Ici, s'allumer. Et là, c'est de nuit. Bref, j'ai pu modifier tout ça sans avoir à refaire une seule fois un rendu qui dure plusieurs minutes, parfois euh, un peu plus même. Je pourrais tout aussi bien euh, venir réallumer les trucs et puis faire quelque chose de complètement... Euh, voilà, complètement différent, avec des lumières qui n'ont plus rien euh, à voir. Enfin bon, bref, c'est hyper souple. Si on monte trop, évidemment, je vous dis, ça bruite. Là, j'ai mis une lumière à 50. Ben, évidemment, ici, ça va... Le denoiser ne fera pas de miracle. Hein. il y aura toujours du bruit. et Il essaie d'atténuer, mais ça ne va pas non, pas non plus forcer trop sur les intensités. Mais quand on reste dans des valeurs correctes, là, je vais même pousser à 5 euh, les sphères du milieu pour qu'elles ressortent bien au niveau de, de l'effet euh, de bloom. Et oui, ça marche super bien. Voilà, bah c'est tout pour cette fonction LightMix, euh, j'espère que vous avez appris quelque chose, alors si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut, ça aidera la chaîne à grossir encore plus vite. Commentez, posez-moi vos questions, alors soit dans les commentaires, soit par mail, et puis euh, pour ceux qui le désirent, bah, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee ou sur le bouton rejoindre de, de YouTube que je suis en train d'activer, donc qui devrait être activé quand la vidéo sortira. Vous avez donc les, la, les mêmes possibilités avec les mêmes contreparties. Simplement, bah, c'est à votre préférence. Est-ce que c'est plutôt euh, le bouton rejoindre ou euh, Tipeee C'est comme vous le souhaitez. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao